La première, c'est une petite viandotte. Elle arrive des États-Unis, celle-là. C'est une petite américaine. Alors, l'installation des poulaillers, date de 2014 avec un, à l'initiative du Conseil municipal des enfants qui voulait mettre des poules dans les écoles pour faire de l'anti-gaspillage. On a mis en école test deux écoles euh, Coubertin et Briseau. Test qui fonctionne tellement bien que le projet a intégré euh, New York durable 2030 et qu'aujourd'hui, on installe des poulaillers dans les écoles qui sont, euh, qui peuvent les recevoir, donc qui ont l'espace, et où il y a une volonté des enseignants pour accueillir un poulailler. Oh oh oh oh, la ville euh, met à disposition et installe euh, tout l'équipement nécessaire à un poulailler, c'est-à-dire le parc, la maison des poules, le cabanon. Et là, aujourd'hui, c'est euh, Janzé qui accueille un poulailler avec un projet passerelle maternelle collège.